Voilà les costumes que Jean-Mi nous a commandés pour Halloween. Non, mais il n'y a rien qui vous choque Non, mais regardez bien. Non, mais sincèrement, Jean-Mi, il pense que je vais mettre ça Mais pourquoi Que je sache, Halloween est une fête celte qui, à l'origine, était tenue par des druides. Oui, elle était célébrée à la fin de l'automne pour annoncer la nouvelle année. Et à l'époque, ils avaient peur des esprits maléfiques qui pouvaient débarquer dans la nuit. Eh bien, aujourd'hui, ils nous ont créé ces costumes de ces fameux esprits maléfiques qui, soi-disant, vont nous faire peur. Alors, je vous remontre. Regardez bien parce que ça vaut le coup. Bah oui, hein, ça, ça fait peur, mais pas pour les bonnes raisons. Non mais, sincèrement, aucun esprit maléfique ne serait sorti avec cette tenue. Oh. Moi, je porterai ça. Et j'en mis ça. Ça, ça fait celte.